Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vous fais un test. Je passe derrière la caméra et je rejoins Eric qui va nous présenter la Tesla Model 3. Accrochez-vous À tous, c'est Eric pour la chaîne de Presse Citron. Alors aujourd'hui, on est en train d'essayer la Tesla Model 3. Là, cette version-là, c'est la Tesla Model 3 Performance. C'est donc la voiture qui se situe en haut de la gamme de, de la Tesla Model 3, avec plusieurs caractéristiques que je vais vous décrire. Si on veut refaire un petit peu l'histoire sur les Tesla, qu'est-ce que c'est qu -ce que Tesla C'est une gamme aujourd'hui de, de trois modèles de voitures électriques. Donc la Tesla Model S, qui est sortie en 2012, et puis la Tesla Model X, qui est un SUV, qui est sur la base de la Model S qui, elle, est une berline, donc la Model X qui est sortie en 2016. Et puis ce modèle-là, qui est une voiture très attendue, qui a été présentée le 31 mars 2016 à San Francisco et qui est sortie aux États-Unis en fin 2017, qui arrive enfin après une très longue attente en Europe, donc par cargo entier. Et, euh, et, et donc euh, les premiers clients européens commencent à être livrés et nous avons reçu euh, une, un des premiers modèles, une des premières versions européennes de la Tesla Model 3 euh, qui est ici, que je vais vous présenter bah, Alors moi à titre personnel j'étais relativement impatient de recevoir cette voiture puisque pour ne rien vous cacher, je faisais partie des premiers clients à l'avoir commandé et, euh, et donc j'ai suivi un petit peu euh, euh, toutes, euh, toutes, toutes les péripéties euh, qui ont euh, conduit à l'arrivée de cette voiture sur le, sur le marché européen maintenant elle est là et donc là je vais vous inviter à faire un tour de la voiture on va regarder un petit peu en détail euh, en quoi ça consiste, à, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est qu'une Tesla Model 3 donc là on va faire un tour de la Tesla Model 3 que vous voyez ici euh, donc c'est une berline, comme vous pouvez le voir c'est une berline compacte c'est une voiture qui correspond à peu près au segment euh, C dans la nomenclature des, euh, de, de classification des voitures euh, donc euh, comparable à par exemple euh, sur la même gamme euh, Audi A4, BMW série 3, Mercedes classe C euh que dire, donc euh, vous voyez que devant c'est un, un, un, une face avant euh, particulièrement euh, sobre et épurée puisqu'il n'y a pas de, de calandre vu que c'est une voiture électrique donc généralement les calandres euh, servent à, à refroidir le, le, le moteur euh, puisque derrière les calandres on a un ventilateur euh, et un radiateur là on n'a rien du tout et euh, donc une architecture finalement assez simple une voiture euh, assez ramassée, trapue donc là, on a euh, la version euh, Model 3 performance, donc qui est la version la plus performante et la, la mieux optionnée de, de la gamme. Euh, pour, euh, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un, euh, une voiture qui est dotée de deux moteurs. Donc on a un moteur électrique dans l'essieu avant et un moteur électrique dans l'essieu arrière. Ce sont des moteurs électriques qui... Euh, euh, ne prennent pas beaucoup de place, c'est assez surprenant de voir quand, euh, quand on a des vues en coupe de la voiture ce qui permet à la voiture d'avoir 4 roues motrices indépendantes et surtout euh, une puissance assez phénoménale pour, euh, pour la taille de la voiture euh, puisque là on est euh, avec ces deux moteurs sur 450 chevaux euh, ce qui équivaut à la puissance d'une Porsche 911 Carrera S par exemple de dernière génération et euh, pour la petite histoire, euh, Tesla va, va publier d'ici peu de temps une mise à jour et donc cette voiture qui fait aujourd'hui 450 chevaux va recevoir dans quelques jours une mise à jour qui va la passer à environ 470 chevaux euh, donc on est sur les puissances de, de, de voitures presque de supercars euh, donc des performances également hors du commun puisqu'on fait avec cette voiture le 0 à 100 en moins de 3 ,5 secondes 5. et puis euh, voilà une carrosserie... Euh, euh, très épuré, très aérodynamique, parce qu'il y a évidemment euh, la problématique et la question euh, de la résistance à l'air pour l'autonomie des, euh, de des batteries. Euh, des feux euh, à LED, avant, de magnifiques euh, jantes de 20 pouces. Alors ça c'est vraiment euh, pour moi une, une pièce d'orfèvrerie, ces jantes sont absolument superbes, avec les étriers de frein euh, couleur rouge qui, qui euh, sont euh, la caractéristique de, du modèle Performance. Et puis ici, ce que vous voyez ici, ce sont euh, les caméras, les caméras qui servent euh, à l'autopilot de Tesla. Donc on en a une de chaque côté ici, on en a aussi une ici de chaque côté. En tout, on a huit caméras, il y en a deux derrière et il y en a une ici euh, dans le pied de rétroviseur avant, on la voit ici. C'est la caméra qui sert aussi à la dashcam dont je vous parle euh, dans la description de l'intérieur. Les rétroviseurs profilés, évidemment, euh, rétractables, euh, et qui euh, ont un filtre euh, anti-éblouissement de nuit. Et puis, euh, on continue, voilà, donc euh, une, une ligne qui rappelle quand même pas mal celle de la Tesla Model S, en modèle réduit. Alors, réduit, le mot est un peu fort, puisque c'est une voiture qui fait, euh, qui dépasse quand même les 4,50 mètres de long. Euh, et puis, alors, une autre caractéristique de cette voiture, c'est, ce coffre, on s'attend à avoir un haillon, c'est-à-dire quelque chose qui s'ouvre entièrement comme ça, et en fait non, on a seulement un coffre qui est très profond, mais pourquoi ce choix de Tesla C'est un choix qui a été dicté par la contrainte du toit en verre, puisqu'on va le voir maintenant, c'est une voiture qui dispose d'un toit en verre intégralement, qui part du bas de la caisse ici, du coffre, jusqu'au bout du pare-brise. Donc là, on est sur une surface complètement en verre, et c'est ce qui fait que euh, le choix ici a été de faire un coffre, sinon on aurait probablement eu des problèmes de, de rigidité et de fiabilité. En fait, euh, la voiture n'a plus de clé, c'est une des caractéristiques de Tesla. Donc il n'y a plus de clé euh, et la voiture fonctionne avec le smartphone. C'est-à-dire que quand on s'approche, on est reconnu, la voiture se déverrouille et elle, et elle roule. Et quand on s'éloigne euh, de quelques mètres et à partir d'un certain nombre de secondes, 10 secondes, à peu près, la voiture se verrouille toute seule. Si le smartphone est en panne, si on n'a plus de batterie, si on a oublié son smartphone, on a une clé de dépannage qui est une petite clé en forme de carte de crédit et euh, qui fait euh, exactement euh, le même euh, travail que le smartphone. Donc si j'ai oublié mon smartphone, si j'ai plus de batterie, je sors ma clé, ma carte comme ça et je peux déverrouiller la voiture. Mais de toute façon, on n'en a pas besoin puisqu'il suffit de s'approcher et on va voir que la voiture se déverrouille toute seule. Autre caractéristique intéressante, c'est qu'on peut euh, paramétrer plusieurs smartphones et plusieurs clés. Donc euh, chaque personne qui va disposer de son smartphone avec son, son compte et son application Tesla pourra utiliser la voiture indifféremment et la voiture se réglera euh, selon les presets, les presets, réglages qu'a effectué la personne. Et donc euh, eh bien, vous n'avez plus de réglages à faire, c'est mémorisé et la voiture s'adapte à votre, à votre taille, à votre morphologie et à vos préférences. Donc voilà un intérieur euh, très minimaliste. On l'a vu avec simplement euh, cette grande tablette au milieu. Pas de tableau de bord ici et euh, pas de combiné d'instruments en face du conducteur. Ce qui est assez bizarre au début, quand j'ai deux jours, on ne s'en rend pas tellement compte, mais les premières fois où j'ai roulé de nuit avec, c'est assez bizarre d'avoir en face de soi rien du tout. en fait. Donc euh, la route et puis une espèce de trou noir comme ça et en fait tout est sur l'écran. Mais on s'y fait euh, très rapidement. J'étais assez dubitatif au début et finalement on s'y fait très vite. Donc là, euh, on va passer maintenant... Euh... À l'intérieur de la voiture, on va découvrir ensemble tout ce qui se passe sur le tableau de bord et sur la tablette alors c'est un écran de 15 pouces qui est situé sur le haut de la console centrale de la voiture il n'est pas amovible, on m'a posé la question, il est fixe et euh, contrairement à celui de la, de la Tesla Model S et de la Model X qui sont des écrans de 17 pouces disposés verticalement celui-ci est disposé horizontalement et on retrouve toute la, toutes les fonctionnalités de la voiture alors il y a très peu de boutons dans la voiture comme vous pouvez le voir il n'y a pas de boutons sur la console, tout est euh, très euh, minimaliste on a simplement ici euh, deux commandes on a une commande ici euh, pour le son et pour euh, zapper entre les musiques et puis ici on a la commande qui euh, euh, permet d'activer la commande vocale et de, de, de parler à la voiture de lui demander par exemple euh, un itinéraire ou de, euh, sur le GPS ou, de, ou de une musique par exemple et puis ici on a les commodos ça c'est le commodo qui permet, euh, comme sur une voiture à boîte automatique euh, de, euh, avec les commandes traditionnelles, drive, neutral et euh, euh, reverse, donc marche arrière et puis ici un frein de parking et ce commodo sert aussi à activer le régulateur de vitesse et si on appuie deux fois on passe en mode autopilot donc le fameux euh, système de pilotage automatique de Tesla et puis ici, ben, classique, les clignotants et euh, les essuie-glaces si on retourne sur l'écran on a ici euh, donc l'ensemble des commandes. Il faut bien penser en fait que effectivement ça peut surprendre un peu au départ de se dire que tout est concentré sur un écran. Mais l'ergonomie a été euh, euh, très bien euh, étudiée. Et finalement, euh, si vous vous représentez un petit peu ce qu'on ce qu a sur le tableau de bord d'une voiture normale, souvent on a une console centrale, pareil, avec plusieurs boutons. Mais finalement on est un petit peu sur la même logique, sauf que là, euh, la barre de bouton ici est tactile et on a ici une barre qui va se superposer qui est contextuelle en fonction des commandes qu'on va appeler ici on a la représentation de la voiture quand on est arrêté avec la possibilité d'un tap d'ouvrir le coffre arrière, le coffre avant euh, la trappe euh, pour recharger la voiture ici un certain nombre de commandes et tout ça est très très fluide, très sensible j'insiste là-dessus parce que les premières générations de Tesla avaient un écran un petit peu euh, poussif mais là on est au niveau de, de ce qu'on connaît sur un iPad par exemple les fonctionnalités générales de la voiture donc ça ce sont les, acclais, les accès euh, rapides par exemple si on veut euh, euh, modifier euh, l'éclairage intérieur surtout important les réglages des rétroviseurs euh, droite-gauche et puis euh, ensuite bah, d'autres contrôles donc l'éclairage euh, les, les systèmes d'éclairage automatique le, avec les, les phares à LED avant et arrière les différents modes de verrouillage euh, l'affichage, le mode d'affichage de, des écrans alors la conduite, l'accélération confort ou sport donc confort on a une voiture un petit peu plus douce qui est un petit peu moins brutale dans les accélérations quand on est en mode sport, on a une accélération qui est totalement monstrueuse, tout ça dans un silence assez saisissant, mais surtout avec une brutalité du moteur électrique. Le moteur électrique, ça, il a deux caractéristiques, c'est qu'en même temps, il, est très, il peut être très doux, très fluide, et en même temps son couple est énorme donc c'est un peu comme une petite voiture euh, radiocommandée si vous voulez vous avez un bouton c'est à peu près on off, vous appuyez et ça part il n'y a pas d'inertie, il n'y a pas de rétrograde, rétrogradage à faire, de kick down il n'y a pas de, de tout ce qu'on connaît sur un moteur thermique avec cette inertie et cette déperdition d'énergie là on appuie, ça part et c'est cette réactivité qui fait la caractéristique des voitures électriques c'est vraiment sur les Tesla impressionnant Différentes autres commandes, donc la direction assistée, standard, sport et confort. Tiens, j'étais en standard. Euh, et puis le freinage récupératif. Donc dès qu'on décélère, dès qu'on lève le pied de l'accélérateur ou qu'on freine avec cette voiture, elle récupère de l'énergie cinétique, elle récupère en fait de l'énergie qui va euh, recharger les batteries ou en tout cas les aider à se maintenir à leur niveau de charge. Là, on a les fonctions de, de l'autopilot. Donc on peut régler la distance de sécurité, euh, vous voyez ici, par rapport à la voiture qui est devant, sachant que chaque pas correspond à peu près aux deux chevrons qu'on a sur les autoroutes quand on vous dit respecter les distances de sécurité ça correspond à peu près à ça les avertissements de limites de vitesse, visuels, sonores ou désactivés et puis euh, les, limites, les limites de vitesse relative ou absolues, je n'ai pas testé ça donc je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond encore la navigation et puis euh, bah, les, les fonctions de sécurité, couper l'alimentation, mode limitation de vitesse et enfin l'entretien. Donc euh, l'autopilot euh, c'est donc euh, le, le, la fonctionnalité de, de conduite autonome de la voiture qui est connue sur Tesla qui est une des fon fonctionnalités les plus avancées euh, sur le marché actuel. Euh, cet autopilot donc permet que la voiture euh, se déplace seule sans l'intervention du conducteur euh, mais c'est quand même en fonction de la réglementation aujourd'hui euh, très limitée c'est à dire que euh, la voiture vous rappelle toutes les X secondes que vous devez remettre les mains sur le volant que vous devez euh, exercer un petit mouvement sur le volant ou une pression sur le volant pour montrer que vous êtes bien aux commandes, que vous êtes bien encore là, réveillé, vivant et, euh, et donc ça, ça contraint un petit peu le, le, la conduite autonome aujourd'hui l'autopilot effectivement est très contraint par la réglementation et puis euh, euh, donc euh, on doit se rappeler euh, à la présence de la voiture si jamais on ne le fait pas, euh, la voiture va vous alerter avec des alertes visuelles ça va clignoter, ensuite vous allez avoir une, une alerte sonore de plus en plus euh, puissante et si vous ne réagissez pas, la voiture en déduit qu'il se passe quelque chose qu'il y a un problème, que vous, êtes, vous avez peut-être un malaise etc et à ce moment-là la voiture va ralentir progressivement, va se garer et va s'arrêter euh, voilà, parce que vous n'êtes plus aux commandes de la voiture et que l'autopilot euh, ne peut pas gérer la voiture intégralement euh, tout seul. Donc c'est euh, des procédures de, de sécurité. Après, la voiture évidemment s'adapte à la circulation, elle s'adapte à l'environnement, elle voit les voitures autour d'elle, qui sont d'ailleurs symbolisées, on ne le voit pas ici, mais elles sont symbolisées, on voit les voitures autour de soi, on voit les piétons, on voit les, les deux roues, et la voiture se dirige dans ce flux de circulation, elle est capable d'éviter d'autres voitures, elle est capable de, de les contourner, elle est capable de freiner, elle est capable de réaccélérer, etc. Cela étant, l'autopilot n'est encore pas une science totalement exacte, c'est quelque chose qui est en, en évolution permanente, euh, avec les data que recueille euh, Tesla sur ses voitures, et je ne conseille absolument pas de, de, de s'amuser à utiliser l'autopilot dans des endroits à forte euh, densité de circulation, à double sens de circulation, on peut avoir des surprises, et je pense, c'est mon opinion, que le nombre, le, enfin, les nombreux accidents ou les quelques accidents dont on a beaucoup parlé de Tesla en mode autopilot euh, relevaient d'abord de la responsabilité du, du conducteur avant de relever de la, de la responsabilité de l'autopilot ou en tout cas, si l'autopilot à un moment a failli c'est au conducteur de se mettre en position en permanence de maîtriser euh, la voiture. Donc on a beau être en autopilot euh, on n'en reste pas moins maître du véhicule et c'est fondamental donc ici on a les fonctions, euh, les menus euh, pour la musique euh, donc là on peut, on peut déplier et ici on a différentes, euh, différents sous-menus contextuels donc on, là on a Spotify, on a aussi euh, la radio avec la liste des radios euh, le téléphone et puis on a TuneIn euh, Radio qui est en fait une web radio qui nous permet euh, d'avoir euh, des stations euh, qui passent pour, pour le coup cette fois-ci par Internet et, et donc d'avoir d'écouter des, des stations euh, euh, du monde entier. Ici, on a ce petit menu qui nous permet d'avoir différents euh, euh, de, différents items. Euh, on a pour la, pour la blague, un navigateur internet Alors, euh, par contre on ne peut pas regarder de vidéo hein, sur, une, sur une Tesla même si vous allez sur Youtube et ce qui est dommage, même à l'arrêt vous ne pouvez pas regarder de vidéo ce qui peut se comprendre un peu parce que la voiture est connectée et si on se mettait tous, à, si tous les clients Tesla s'amusaient à, à aller sur Netflix ou sur YouTube ça coûterait probablement une blinde, une blinde en, en forfait à Tesla donc euh, vidéo interdite sur la, sur la Tesla mais tout le reste fonctionne effectivement on a une connectivité LTE, donc c'est une connectivité 4G qui est intégrée à la voiture, théoriquement euh, c'est euh, inclus dans le prix de la voiture et, et c'est à vie mais pour la, la Model 3 on a droit théoriquement à un an d'abonnement donc la voiture est connectée euh, pendant un an sans qu'on ait à payer et à partir de la deuxième année c'est donc la connexion premium et, euh, et là, euh, théoriquement je dis théoriquement parce que j'ai pas encore eu la précision et moi je n'ai pas vu ça dans, mes, dans mon contrat d'achat de, de la voiture mais euh, on va payer après un forfait de 100 euros par an pour avoir donc euh, l'accès à la 4G et la voiture connectée avec toutes ses fonctionnalités ici ce petit menu un menu qui est important parce que euh, vous voyez ici qu'on a euh, l'autonomie de la voiture là théoriquement il nous reste 345 km d'autonomie mais ça c'est l'autonomie idéale donc dans des conditions qui euh, correspondent exactement aux normes euh, d'essai des voitures et euh, donc les conditions idéales c'est-à-dire rouler à 90 km h euh, plutôt sur du plat, plutôt quand il fait 20 degrés plutôt euh, seul dans la voiture sans, trop de, euh, sans avoir la climatis climatisation, le chauffage et trop d'appareils branchés sur la voiture mais la vraie consommation, elle est là. La vraie autonomie, elle est ici. C'est la gestion de l'énergie. Vous voyez ici qu'en fait, la voiture m'indique 345 km dans l'idéal. Mais dans la réalité, je, il me reste 243 km. Et en fait, ici, on a les courbes de consommation. Alors, c'est logique. Plus ça monte, plus j'ai consommé. Et plus ça descend, plus je descends dans la zone verte. Et moins j'ai consommé. Et plus, je, là, à partir de là, j'ai régénéré la batterie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ici, soit on avait des descentes, soit des freinages, soit des décélérations et ici on peut, on peut avoir une, vie, une vision de sa euh, consommation euh, moyenne ou instantanée sur les 10 derniers kilomètres, les 25 derniers kilomètres ou les 50 derniers kilomètres donc si pendant les 10 derniers kilomètres j'ai roulé euh, un peu fort et que je sais que dans les 50 prochains kilomètres je vais rouler encore à ce rythme j'ai intérêt plutôt à regarder ça et à voir ce qui va me rester. Si euh, dans les derniers kilomètres j'ai roulé un peu fort mais que finalement sur l'ensemble des 50 km j'ai roulé raisonnablement, je regarde ce qui va me rester ici. Et puis ici on a le trajet. Donc si j'avais saisi une, euh, une destination sur mon GPS, le, le graphe qu'on ne voit pas ici me dirait combien il me reste de pourcentage de batterie à l'arrivée à cette destination. Et c'est aussi précis qu'un GPS, on peut vraiment s'y fier. Autre caractéristique intéressante qui vient d'arriver avec une récente mise à jour sur les Tesla Model 3 c'est cette petite icône que vous voyez ici cette petite icône elle représente une caméra et bien cette fonctionnalité là utilise la caméra une des caméras c'est celle qui est, qui est intégrée ici dans le pied du rétroviseur et qu'est ce qui se passe et bien la caméra filme la route en permanence quand vous roulez et vous pouvez récupérer euh, les vidéos qui sont générées automatiquement en branchant une clé usb, ça peut servir euh, évidemment euh, comme toutes les dashcams en cas de litige euh, en cas de même euh, euh, d'accident euh, éventuellement et, euh, et donc euh, bah voilà c'est pratique, ça fonctionne tout seul ça fonctionne bien, ça marche bien et alors la nouveauté euh, dans la prochaine mise à jour de la dashcam qui va arriver c'est que euh, la nouvelle fonctionnalité dashcam va utiliser non plus seulement cette caméra mais trois caméras, celle-ci plus les deux caméras latérales qui sont dans les montants de portière ce qui va permettre d'avoir un angle beaucoup plus large et d'avoir presque une vue à 360 degrés de ce que voit la voiture quand vous roulez si on continue ici alors après dans les commandes on a les commandes de climatisation alors un truc qui est assez sympa et on peut régler son flux d'air comme ça on peut le splitter et après le régler en fonction de, de, de ce qu'on préfère pareil pour le conducteur voilà je règle mon flux d'air Ensuite, ici, je règle l'intensité de la ventilation, la vitesse de ventilation. Ici, je peux activer l'air conditionné. Ici, bon bah là, on a des givrages classiques. Euh, voilà. Et puis euh, là, on a le son, le volume sonore. Et quand on est sur le mode euh, musique, ici, on a un équalizeur qu'on peut régler avec la balance et le fader, comme ça, en fonction de ce qu'on veut euh, comme euh, volume dans la voiture, euh, selon la place, les places. Et puis euh, en option, le son immersif, euh, off, standard, haut. Oh. Alors les Tesla sont des voitures euh, connectées et comme elles sont connectées, eh bien, une partie de leurs fonctionnalités sont accessibles euh, via une application. Donc euh, là, on est stationné, on est à l'intérieur de la voiture, mais euh, ce que je vous montre là on pourrait très bien être euh, à notre domicile avec une voiture stationnée à 2 km de nous voire même à l'autre bout du monde on accéderait de la même façon à la voiture ici on peut piloter le, le multimédia à distance qui peut être pratique quand on est par exemple en mode euh, soirée et que la voiture n'est pas très loin pour sonoriser la soirée là on a la clé sur le, le téléphone euh, ensuite une fonctionnalité qui est très très bien faite et qui est euh, je trouve vraiment géniale c'est la climatisation ça veut dire quoi ça veut dire que à partir de mon smartphone à partir de l'application euh, je suis au restaurant, il fait froid dehors euh, à distance, la voiture est parquée dehors à distance, 10 minutes ou un quart d'heure avant, peu importe je mets en route la climatisation de la voiture là par exemple si j'étais en hiver euh, je suis avec euh, ma, ma, mon épouse on est au restaurant on va préchauffer les sièges voilà, mon siège est celui de la passagère et, euh, et puis on valide, on allume et euh, la voiture euh, à distance va euh, les, les sièges vont préchauffer on peut même régler la température des sièges enfin l'intensité du chauffage et puis euh, on peut régler également euh, le chauffage qui passe par les bus de ventilation dans les différentes commandes voilà ce qu'on peut faire, on peut évi évidemment verrouiller et déverrouiller les portes et le coffre et les coffres de la voiture à distance. On peut la faire clignoter, pourquoi Pour la retrouver par exemple sur un parking de nuit. On peut la faire klaxonner pour la même raison. Euh, on peut la démarrer à distance. Pourquoi on peut la démarrer à distance Ça permet par exemple d'utiliser le mode euh, stationnement qui, euh, qui est un mode de, de, de télécommande de la voiture où on peut déplacer la voiture à distance sans monter dedans par exemple si elle est garée, coincée de façon un peu serrée entre deux voitures sur un parking on peut ouvrir le coffre avant on peut ouvrir le, le coffre arrière euh, la recharge, donc je peux gérer la recharge ce qui est très très intéressant c'est que je peux gérer la recharge pareil à distance donc là on voit qu'il reste 320 km d'autonomie si je rentre ce soir euh, chez moi et que la voiture est euh, euh, parquée dans le parking euh, avec euh, un chargeur ce qui est le cas à proximité de chez moi, il y a des chargeurs je branche la voiture, je la mets en charge et je peux suivre de chez moi l'évolution de la charge et je peux même définir une limite parce qu'on sait qu'il vaut mieux éviter pour les longévité, la longévité des batteries euh, de charger toujours la voiture à 100% donc quand on est en mode quotidien voilà on peut descendre ici la charge et on peut la caper par exemple à 90% c'est ce qui se fait et donc tous les jours on pourra charger la voiture à 90% et puis si demain j'ai un voyage je dois partir à Paris ou à Nice et j'ai 500 km à faire à ce moment là je déverrouille complètement et je me mets en mode voyage c'est à dire que la batterie va se charger à 100% et j'aurai le maximum d'autonomie c'est à dire l'autonomie théorique entre 500 et 530 km et puis euh, ensuite la position, donc là je sais euh, où se trouve la voiture, euh, donc euh, sur une carte. Ce qui est assez amusant, c'est que si moi, pendant que je suis en train de rouler, une autre personne a l'application connectée à ma voiture, elle va pouvoir me suivre en direct euh, sur une carte euh, grâce à l'application. Alors en conclusion, cette Tesla, qu'est-ce que j'en pense Bon, alors je ne vais pas vous cacher, cette voiture -là que vous voyez là, c'est la mienne. Donc euh, je ne vais pas être la personne la plus objective du monde pour en parler, cela étant... Je ne suis pas non plus un Tesla fanboy et je suis tout à fait conscient euh, de, des qualités de la voiture, mais aussi euh, éventuellement de ses défauts ou de ce qui manque. Alors moi ce qui me plaît évidemment dans cette voiture, euh, et c'est pourquoi euh, je l'ai choisie, c'est d'abord euh, l'avancée technologique qu'elle représente. Euh, je suis un, un geek et je m'intéresse toujours aux évolutions technologiques et aux, aux évolutions disruptives comme on dit et je pense que, que Tesla est, est un modèle dans le genre mais notamment sur ce modèle-là parce qu'elle est un peu plus évoluée technologiquement presque que les modèles précédents, que les modèles S, les modèles X, il y a des petites choses en plus et puis surtout elle représente une entrée de Tesla dans un marché qui est un marché plus grand public même si ce modèle, on en est bien conscient, n'est pas une voiture euh, d'entrée de gamme et, et qu'elle a aussi un prix euh, conséquent euh, ça, ça représente quand même euh, l'entrée de Tesla dans le segment C, c'est-à-dire la voiture moyenne, la voiture que théoriquement tout le monde, à un moment, devrait pouvoir s'offrir. La différence, c'est que c'est une voiture électrique. C'est une voiture qui n'émet pas euh, de, de pollution au CO2. Je ne rentrerai pas dans le débat de la pollution des voitures électriques. On sait qu'il y a aussi d'autres formes de pollution, notamment à la production et au recyclage. Ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, cette voiture ne consomme pas d'essence et ne n'envoie pas de rejet de CO2 dans l'atmosphère, et ça c'est quand même appréciable. Très honnêtement, c'est une des raisons qui m'ont fait choisir cette voiture, mais c'est pas la seule. J'aime la technologie et j'aime aussi surtout les performances. C'est une voiture qui euh, propose des performances, on peut le dire, hors du commun. Donc, euh, Rien que pour ça, c'est un véritable plaisir à conduire. C'est une voiture qui pourrait paraître un peu aseptisée parce qu'elle est totalement silencieuse. Il n'y a pas de bruit de moteur. Il y a simplement les bruits de roulement et le bruit du vent quand on ouvre les fenêtres comme n'importe quelle voiture. Mais euh, c'est une expérience hors du commun. Les accélérations sont absolument monstrueuses. Tant qu'on n'a pas essayé une voiture électrique de cet acabit, on ne peut même pas se rendre compte. Même si vous avez essayé un jour une Porsche Turbo, c'est différent. C'est plus brutal. C'est totalement hors sol par rapport à ce qu'on peut connaître. Donc ça, c'est vraiment kiffant. C'est un vrai plaisir. Il y a un vrai plaisir de conduite. On peut rouler doucement, tranquillement, euh, se promener. C'est très reposant. On peut partir pour faire des longs trajets. On peut faire du, du, du road trip. On peut faire du cruising sur les petites routes. C'est très, très sympa. Après, il y a aussi quelques défauts. C'est des voitures qui ne sont pas exemptes de quelques petits défauts de finition. On voit que Tesla euh, n'est pas une marque de bagnolard comme on dit, c'est pas une marque qui a un, un long passé historique de constructeurs automobile donc ils ont encore à apprendre. Moi j'ai la chance de tomber sur un très bon numéro, j'ai pas de défaut, juste un petit défaut de joint au niveau du coffre arrière, mais c'est rien du tout et à la limite je peux le, je peux le remettre moi-même. Après sur les Tesla, ce sont des voitures qui sont très évoluées technologiquement, on le sait, on l'a vu, mais ça n'empêche pas qu'il manque certaines choses. Par exemple, le coffre arrière n'est pas électrique. Alors, il s'ouvre tout seul, mais il n'est pas électrique. Donc, on est obligé de l'ouvrir à la main. Il euh, n'y a pas euh, de vue perspective sur le GPS. Donc, la navigation, moi, qui ai enfin, l'habitude depuis longtemps d'avoir des vues perspectives, des vues avec Google Earth en perspective, comme sur Audi, par exemple. Là, la vue est une vue euh, verticale. Ça, ça change un petit peu. Il y a des petites, des petites choses comme ça qu'on a l'habitude d'avoir sur des voitures premium et qui ne figurent pas sur les Tesla. Un autre exemple qui est aujourd'hui assez fréquent, c'est la vue tête haute dans le pare-brise. C'est des choses qui pourraient euh, avoir du sens, notamment sur cette voiture où toutes les fonctionnalités sont concentrées sur un écran central. Ça ne me paraîtrait pas complètement idiot d'avoir euh, une vue tête haute sur une Tesla Model 3. Voilà, Des petites choses comme ça, mais dans l'ensemble, c'est une voiture qui est suréquipée qui, est, qui fait largement le, le job et euh, mon avis est, et mon, mon ressenti est, est plutôt positif. La dernière chose qui peut manquer quand on aime bien les voitures, c'est parfois un peu le bruit de moteur, on me pose souvent la question. C'est vrai que c'est une voiture qui, contrairement aux autres, n'a pas de signature sonore. Euh, on sait que parfois, sur certaines voitures, pour certains moteurs, c'est important. Là, euh, vous avez une Tesla, vous n'entendez rien, il n'y a pas de bruit de moteur, éventuellement un vague sifflement quand vous mettez vraiment le pied dedans, mais c'est tout. Donc c'est assez, euh, assez déroutant au début. Voilà pour la présentation de cette, modèle, cette Tesla Model 3, j'espère que ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, et surtout euh, n'hésitez pas à poser euh, toutes vos questions dans les commentaires, on est là pour y répondre, euh, on est là pour, euh, pour discuter sur ces voitures euh, un petit peu d'exception, euh, on est un peu dans la passion, et, euh, et ça nous ferait plaisir de partager avec vous.